Si t'es de passage sur ma chaîne et que tu découvres le crossfit, alors cette vidéo elle est pour toi parce que je vais mettre en lumière tous les mots <rire> incroyables qui se, qui se trouvent dans le crossfit. Et je vais donner toutes les définitions comme ça, ça va te permettre d'avoir déjà une bonne base. Hello Salut J'espère que vous allez bien, Dunia. Ben, J'espère que ça va. Moi, ça va plutôt bien. Euh, avant de commencer cette vidéo où on va parler des termes du crossfit, parce qu'il y en a beaucoup... Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien que tu t'abonnes à ma chaîne s'il te plaît euh, Parce que c'est très important et qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés Donc abonne-toi s'il te plaît Mets un petit pouce bleu sur cette vidéo si tu trouves le contenu intéressant et si tu veux en voir d'autres euh, Et va faire un petit tour sur mon site internet Alors, sur mon site internet il y a deux choses Il y a le suivi euh, pour les gens qui pratiquent déjà le crossfit et qui veulent améliorer leur technique, euh, parce que je suis spécialiste dans le skills et l'apprentissage des mouvements, donc technique surtout. <rire> et donc il y a l'option prog complète où là il y a le skills, le warm-up, le skills, le, wor le workout et le renfo et il y a l'option que le skill. Donc euh, voilà, n'hésite pas à aller voir. Et il y a aussi ma formation qui va t'apprendre à créer tes propres séances de crossfit aussi. Donc si tu as besoin d'avoir un coup de pouce par rapport à ça, n'hésite pas à dire. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer cette magnifique vidéo qui va traiter des... Terme de crossfit parce qu'il y en a beaucoup, il euh, y a beaucoup de termes de crossfit, les gens galèrent un petit peu au début, c'est un charabia monstre, il faut savoir que le crossfit c'est un sport américain, en tout cas qui a été euh, créé par des américains et donc du coup forcément il y a beaucoup de mots euh, qui sortent d'une manière euh, si on ne pas la définition c'est chaud, euh, du coup j'en ai répertorié plein en fait, j'en ai répertorié plein euh, et on va aller voir tous ensemble Je vais vous donner des définitions, ça va être cool On commencer, euh, dans le crossfit On a ce qu'on appelle du workout Workout c'est training, c'est des entraînements Et en fait, dedans, dans ces entraînements Il y a plusieurs façons de faire des entraînements, euh, plusieurs dispositions, en fait, d'entraînement. Et donc, parmi ça, il y a ce qu'on appelle l'AMRAP, As Many Repetitions As Possible, ou Round. Donc, c'est le maximum de répétitions possible. On a l'IMOM. L'IMOM, c'est Every Minute On The Minute. Donc, chaque minute, vous avez quelque chose à faire. Et dès que la minute se termine et elle recommence une autre, vous avez autre chose à faire. On a le Tabata, 20 secondes, 10 secondes, 8 tours. Euh, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 fois. On a le four time. Le four time, c'est quand on vous donne une liste d'exercices à faire et que vous devez le faire le plus rapidement possible. Donc la traduction, ce serait pour le temps. On a le death by. Le death by, c'est quand on vous... Euh... En fait, par exemple, c'est un minimum, souvent un death by. Mais en gros, euh, par exemple, pendant une minute, on va vous, vous dire de faire 10 pompes. Euh, et la minute 2 euh, faudra rajouter deux pompes, donc 12. Puis 2, puis deux puis 2, deux, puis deux, 14, etc, Et à un moment donné, quand vous n'avez plus du tout le temps De faire tout ce qu'il y a à faire dans la minute Vous arrêtez, ça c'est un desbail Alors sinon on a le mot benchmark Un benchmark c'est un workout, un, un training de référence Il y a deux sortes de workout de, de référence Il y a les noms féminins Les noms masculins Les noms féminins c'est euh, euh, des, des noms d'ouragans Et les noms masculins C'est des héros de guerre euh, bah, Morts au combat Donc euh, c'est euh, euh, surtout pour euh, la mémoire Et l'honneur des gens et donc euh, des gens qui sont morts. C'est toujours les mêmes en fait. Vous avez par exemple le Fran qui est un 21-15-9, Truster pull-up, 21 rêves de truster, 21 rêves euh, de pull-up, 15-15-19-9, le, enfin, le moins de temps possible. Et bah du coup celui-là, tout le monde le connaît. Il s'appelle Fran et tout le monde sait que Fran, c'est ça. Donc il y en a plein, il en existe plein. Alors un PR, c'est un record personnel Personal record C'est un, un record personnel, voilà euh, C'est par exemple euh, en deadlift, en soulevé de terre euh, Si vous avez euh, 130, bah, c'est votre PR Ensuite, bah, un warm-up, c'est un échauffement Un finisher, c'est un, un, un Comment expliquer c'est ce que vous allez mettre après, un training juste pour euh, bah, faire monter le cardio ou un petit finisher, quoi, pour se finir en, en gros. Un skill, comme je le disais tout à l'heure, un skill c'est un apprentissage. C'est un... En règle générale, je, je, je, je ferai une vidéo sur ça, mais en règle générale ça dure entre euh, 10 et 20 minutes et puis le but c'est d'apprendre techniquement un mouvement. RM, c'est répétition maximale. Donc ça, c'est quand, euh, par exemple, on vous dit euh, qu'il faut mettre 70% de votre RM en squat clean. Donc, par exemple, en squat clean, et bah, euh, si vous avez 100 kilos, et bah, vous allez calculer à partir de 100 kg le 70% et dépasser bah, votre rep maximale. Ensuite, sur les mouvements, euh, on a déjà le back squat. Le back squat, c'est du squat. C'est ce que vous appelez du squat. C'est quand vous mettez la barre sur l'arrière des épaules. Le front squat, c'est quand tu es vers l'avant. Mais c'est pareil, c'est du squat. Alors, nous, chez nous, le squat, il doit absolument dépasser la ligne des genoux. Euh, ça c'est important et les talons doivent rester au sol donc euh, voilà c'est vrai qu'en musculation on cherche pas trop ça mais en euh, crossfit. En ci Ensuite on a les HSPU handstand push-up, stand push-up c'est des pompes à l'envers donc je vais me mettre en handstand, Stand c'est euh, bah, sur les mains, se tenir sur les mains si c'est la traduction française euh, c'est un poirier et je vais descendre la tête au sol et je vais remonter, Stand push-up et si je rajoute strict ça veut dire que j'ai pas le droit d'utiliser les jambes donc je dois faire qu'à la force des bras Enstein Walk. Walk, c'est marcher sur le main. OHS, c'est overhead squat. Overhead squat, c'est quand j'ai la barre au-dessus de la tête et que je vais devoir descendre en position de squat. SDHP, c'est sumo deadlift high pull. Sumo deadlift high pull, c'est un deadlift sumo, donc les jambes larges et je vais venir tirer la barre au-dessus des clavicules. C'est le but du high pull. Push-up, c'est des pompes. Pull-up, c'est des tractions. Pistol, c'est un squat à une jambe. Row, c'est du rameur. Rob climb c'est monter à la corde. Un snatch, c'est ni plus ni moins qu'un arraché, en français. Un clean and jerk, c'est ni plus ni moins qu'un épaulé jeté en français. Toast to bar, c'est... Bah, si on fait la traduction, ça veut dire doigt de pied à la barre. Donc, en fait, en toast to bar, il faut toucher les doigts de pied à la barre. Un chest to bar, c'est comme une pull-up, sauf que cette fois-ci, il faut aller toucher la chest. La chest, c'est la poitrine. Le, la pull-up, la barre doit passer en dessous du menton. La chest, la barre doit toucher la poitrine. Un wall climb. Un wall climb, c'est... <rire> Un mouvement chelou. C'est... <rire> Je commence au sol et je vais mettre les, ma, les pieds sur le mur et je vais marcher euh, jusqu'au mur avec mes mains. Donc wall climb, wall c'est un mur, climb c'est monter. DU c'est double under, double under c'est quand on fait deux tours à la corde à sauter, il faut que la corde passe deux fois sous nos pieds. Alors en altero on, on rajoute des fois le mot hang devant, donc hang clean and jerk. Et ça veut dire qu'en fait je dois garder la barre au niveau des cuisses euh, Au lieu qu'elle aille toucher le sol Je dois le garder entre, garder euh, bah, sur, sur la ligne de mon fémur entre, entre mon genou et mes hanches Un keeping Un keeping c'est le plus important en gymnastique chez nous Un keeping c'est le hollow et le hardcore mis ensemble Et ça donne un mouvement gymnique Donc c'est la base de beaucoup beaucoup de mouvements Voire de tous quasiment euh, sauf les stricts bien sûr Un ah, ou grip Le ou grip c'est vraiment ce qui est presque de plus important Parce qu'en fait le grip c'est bah, La force qu'on a dans l'avant-bras Pour euh, agripper quelque chose Et en fait le ou grip c'est une façon de tenir la barre En fait quand vous avez votre barre vous allez englober votre barre Et avec ces deux doigts là je vais venir pincer fort Ça c'est le ou grip Sinon on a le GHD, le GHD un GHD c'est un instrument qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs que dans les salles de crossfit il hein. euh, y a deux façons de travailler le GHD, en bac extension enfin pour le dos et pour les abdos donc, euh, donc voilà, mais le GHD c'est quelque chose que vous retrouverez pas vraiment euh, ailleurs, hein. en salle de muscu ça va être très rare ou alors les mecs ils vont juste travailler le dos mais c'est vrai que nous on fait surtout du GHD sit-up, on fait surtout des abdos Un metcon c'est, alors vous allez voir ça euh, des fois à la place du mot workout c'est euh, quelque chose qui sert à travailler la condition physique donc c'est plus orienté vers le cardio. Un MU, c'est un muscle up. Un muscle up, c'est l'action de monter au-dessus de la barre euh, en utilisant un keeping ou sans keeping en strict. Euh, en ce moment, on fait ce qu'on appelle les open. Alors, les open, c'est. J'adore dire ça, je sais pas pourquoi, c'est la fête au village, genre. C'est. En fait dans le monde entier, euh, toutes les semaines, il y a un mec, il s'appelle Dev Castro, il nous emmerde, mais c'est pas grave. Lui, il donne un workout à chaque fois à faire, il faut le faire, il 4 jours pour le faire. Il faut le faire et après il faut rentrer son résultat et après il y a un classement mondial, un classement français, un truc, ça s'appelle les Open. Euh, et pendant les Open, on est jugé par des judges euh, qui nous mettent peut-être des no rep. Une <rire> no rep, c'est quand la rep elle n'est pas valide. En fait, chez nous, il y a des standards. Par exemple, sur un squat, le squat, les hanches doivent passer la ligne des genoux et je dois remonter et fournir une extension totale. Si la personne ne fait pas ça, c'est une dénorelle. Donc en fait, nos reps, c'est mauvaise répétition. Euh, ensuite, les catégories. Alors, vous allez voir souvent apparaître le mot RX. De base, dans le crossfit, il y avait qu'une seule catégorie c'était le RX. C'était. Bah, la catégorie de base, voilà, c'est celle qui te permet de tout faire euh, Ensuite, ils ont inventé plusieurs catégories Ils ont mis le scale Scale, c'est euh, euh, bah, le niveau en dessous euh, Des gens euh, qui débrouillent bien, qui font du sport à la table Mais qui n'ont pas tous les mouvements Ensuite, au-dessus, ils ont rajouté Enfin, entre les deux, ils ont fini par rajouter intermédiaire euh, Intermédiaire, bah du coup, c'est encore un entre-deux Entre RX, scaled et j'ai l'intermédiaire Et au-dessus, ils ont rajouté elite Et là, c'est vraiment, vraiment les professionnels En tout cas, ceux qui tendent à devenir professionnels ah, j'ai oublié. Il faut que je vous dise un dernier. Celui-là, même les crossfitters savent parce que c'est c'est S2HO. Ça veut dire shoulder to overhead. Shoulder to overhead, ça veut dire j'ai une barre elle est sur mes épaules. Il faut que je la mette en haut. Des shoulders, des épaules, to overhead. Ah, au-dessus de. La tête. Et j'ai le droit de la mettre de la façon que je veux. J'ai le droit de faire un push press, j'ai le droit de faire un, un strict press ou un shoulder press, j'ai le droit de faire un push jerk, j'ai le droit de faire un speed jerk. Mais l'idée, c'est que elle part de mes épaules et qu'elle arrive en haut avec une extension totale. Ça s'appelle un shoulder to overhead. Et beaucoup de crossfitters ne savent même pas ce que c'est. <rire> Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Je vous répondrai du coup directement en commentaire. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Euh, mais il y a plein de mots. Euh... Malheureusement, c'est vrai que le crossfit, c'est pas un sport français. Donc, on parle beaucoup en anglais. C'est pas pour se donner un, un genre, en fait. C'est juste que c'est notre façon de parler. C'est notre façon de parler, on n'a pas le choix. On est... Nos diplômes sont en anglais, euh, euh, les formations sont en anglais, donc on est obligé de, de, de parler anglais. Et puis c'est la méthode hein, qui veut ça, donc euh, voilà. Ça aurait été une méthode chinoise, peut-être on aurait parlé en chinois, j'en sais rien, mais bon, c'est euh, anglais, donc c'est comme ça. Il faudra malheureusement faire un effort si vous voulez faire du crossfit. Si vous voulez bah, euh, vous améliorer en crossfit, c'est très très important de comprendre et de connaître les termes de crossfit. Donc si vous avez un mot que je n'ai pas dit, que vous savez passer quoi. Écrivez-le, j'y répondrai. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.